C'est une soirée essentiellement culturelle à Bambi aujourd'hui. <applaudissements> dans cette ambiance bon enfant que les jeunes ressortissants Bamengui à Douala se sont retrouvés ce 26 mars 2022 6 à Bonabiri, Mabanda, pour se souhaiter la bonne année. La cérémonie placée sous l'insigne de l'amour a non seulement brillé par l'élégance et la beauté des membres de ASBAP présents ce jour à Bonabéry, mais aussi par la présence du représentant du chef supérieur Bamengui à Douala. Bonne fête déjà. Si je suis là aujourd'hui, c'est effectivement à ma qualité de représentant du chef Bamengui. Et en second plan, en tant que membre, je venais également ensemble pour en plus saluer le joyeux architectural qui a été mis sur pied, ensuite euh, euh, l'inauguration de notre belle tenue de, de réunion. Jusqu'ici, je pense que les choses se passent encore très très bien. Euh, mais ce que je pense par la suite, c'est de pouvoir avoir cet effectif multiplié par trois. Parce qu'on en a, les jeunes filles et fils euh, Bamingui, dans la vie de Douala. Et notre enjeu, c'est qu'on puisse avoir rassemblé tout fils bamingui, quelle que soit la différence euh, ethnique. Il n'y a pas de réunion bamingui à Douala, il n'y a qu'une seule réunion bamingui, et c'est celle-ci. Donc je suis très fier euh, d'avoir... À euh, participer à cette fête en tant que membre et en tant qu'édite traditionnelle. Tous sous l'heure 31, en tout cas, c'est aussi jour de présentation de la tenue d'Azbab. Je vous remercie, pense que ce soir, c'est quand même un peu plus important. Et chaque année, à la fin de l'année, c'est tout le soir. Bonne année. On ne peut pas vous remercier. On ne va pas ce soir. C'est la tournée, sur la ça. Tout et bon, on tient, là, la va sont... à domicile. la C'est Un rêve longtemps nourri qui ce jour se réalise et devient une page de l'histoire indélébile pour chaque membre de l'association. C'est nous qui avons conçu le foyer. Avec tous notre effort, nous allons pouvoir finir en 1 ou 2 ans. Pour commencer, vraiment, je vous remercie euh, de l'occasion que vous m'avez donnée pour m'exprimer au nom de l'association Bamingue de Douala. Sincèrement, ça me va droit au cœur et c'est une euh, opportunité pour faire rehausser l'image Bamengui d'abord au Cameroun et à travers votre média euh, dans euh, un peu plus loin hors du Cameroun. Mais ceci dit, Bamengui en 1962, on comptait le nombre d'enfants dans le village Bamengui, 1962. Aujourd'hui mes enfants on atteint un âge où franchement moi-même qui suis natif bamingui je me retrouve plus comme pour dire que quand on accouche un enfant il faut que cet enfant grandisse et puis et rehausser le village comme on est en train de le faire comme ils sont en train de le faire actuellement de grands efforts fournis pour arriver là, mais comme le dit en ardage de Chenou, qui dit merci, on demande plus. Alors, a un point qui me stresse un peu, c'est au niveau de la mobilisation. Pour moi c'est un problème, ça a été toujours un problème. On ne pourra pas avoir tout le monde, mais nous devons avoir le maximum avec nous. Un que tu as, un politique et président en place, avec un esprit fédérateur, à la sangleur, c'est des dons de Dieu. c'est n'est pas, peut-on dire, excusez-moi, on ne réussit pas sa méthode. Pour faire venir des gens à la réunion. Honnêtement, un dans les plus d'accord, un nous venons a la fille où se à la Il a dans a un il Tout ça parce que je ne voulais pas avoir les ennuis avec lui. Comment on va se Après, il y différence parce que, alors, ma nièce, font Ailleurs, ah, il 6 ans. l'élection est péchée. A Alors là, maintenant, le une idée pourquoi on n'est pas aux après bien donc il y a ce problème de mobilisation qui me dérange sérieusement le deuxième point c'est au niveau de la gestion du tâches. mon ama a mal aussi de toucher N'importe Vraiment, merci à tous ces anciens qui ont pu être résilients. Il n'y a pas à cas de malade C'est à saluer. C'est à saluer. Parce que ben qu tu as un a Tu as un de cette. première chose, sécuriser ça. Parce que pour sécuriser même deux frères, ils n'ont pas un combat sur le même militaire. Par contre, cet argent-là, il faut qu'on se sépare. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Il y a un chemin dans le programme de mobilisation. Il y a certains qui ne viennent pas parce qu'ils sont découragés. Mais non, il y a d'autres qui ne viennent pas parce qu'ils ont volé. Donc on là pour ça dire que je suis là. introduire un grand frère, Paul Fidel, et son équipe, pour abattre depuis un bon printemps. Une semaine avant ce jour, soit le 20 mars dernier, les membres de l'association sous la diligence du chargé des sports Michel Migui ont effectué comme à l'accoutumée une marche sportive qui s'est soldée par des étirements et tout ceci dans un fou rire d'une des fils et filles Bamengui. On Ça le les fils et filles du village Bamengui, regroupés au sein de Asbap, donnent ainsi une place de notoriété unique dans la capitale économique à ce village situé dans le Hongkam et précisément dans l'arrondissement de Kekem. Parvenu au thème de cette cérémonie pour le compte de l'année 2022, nous ne pouvons que souhaiter bon vent à cette association démocratique où le président en poste demande de penser à élire son remplaçant. Oui